Le Gabon a méconnaît le pouvoir traditionnel d'une manière générale. Euh, donc les textes, nous, nous, tout, aucun de nos textes modernes, bien que ce ne soit pas des textes si modernes que ça, parce que, par exemple, le code civil gabonais, c'est le code civil antérieur aux indépendances, donc nous nous appliquons le code civil français qui existait avant les indépendances du Gabon. Le code pénal, c'est carrément le code de 1802, 1802, 1800, 2800, en tout cas le code napoléonien que nous sommes toujours en train d'appliquer le, le code de procédure pénale c'est quasiment le code d'instruction criminelle euh, d'instruction militaire euh, français que nous sommes en, en, encore en train d'appliquer même si maintenant cette année le Gabon a pris l'initiative de réviser le code de procédure pénale bon, la révision a été faite j'ai même été euh, parmi euh, les rédacteurs du nouveau code de, de, de procédure pénale. Euh, il a déjà été adopté, il n'a pas encore été euh, promulgué. et Donc nous, nous attendons. Ça veut dire que bon, le, le Gabon euh, a pris les anciens textes français qui existaient avant ses indépendances. La seule euh, modernité, c'est la seule réflexion que le Gabon a apportée dans cette panoplie de, de, de, de textes, c'est tout ce qui concerne le droit des personnes. Et là, le Gabon a son code personnel qui n'a même pas tenu compte des traditions euh, et, qui, euh, et, et, et les gens ne se reconnaissent pas, la population ne se, ne se reconnaît pas parce qu'elle ne correspond à rien. Donc ça c'est une erreur. Moi j'admire les pays qui légifèrent en partant de ce qu'ils sont eux, de leur culture, de leur tradition. Donc normalement il ne doit pas y avoir opposition entre tradition et, et modernité parce que la tradition c'est la culture. Mais la modernité, qu'on appelle le droit positif, devrait pour mieux intégrer justement pour parler de légitimité euh, le thème qui nous a occupé tout le long de, de, du colloque ça serait bien que les droits positifs tiennent prennent en compte la réalité du vécu des personnes pour légiférer et cette réalité du vécu c'est la tradition et donc la tradition en soi n'est pas forcément néfaste il euh, y a des de bonnes choses dans la tradition euh, et je pense que et, et puis les gens la comprennent mieux donc la moderniser en l'intégrant dans le droit positif est une démarche qui, à mon avis, me paraît très pragmatique et qui permettrait précisément euh, de créer une vraie source de légitimité et de reconnaissance des populations dans leur administration.